Bonjour Ariane. Bonjour Amit. Alors, ravi de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes la responsable de la structuration patrimoniale au sein de la Banque de Gros Petercam. Alors, c'est vrai que d'habitude, quand je reçois vos collègues, on parle d'actions, d'obligations. Avec vous, on va parler plutôt d'immobilier. Et euh, je crois qu'il est possible aujourd'hui de, de transmettre un patrimoine immobilier euh, sans passer par les fourches codines du fisc. Il y a une technique pour ça, je pense alors oui, effectivement, pour euh, anticiper euh, les droits de succession euh, sur un immeuble à son décès, on peut au moment de l'acquisition déjà intégrer ses enfants dans l'acquisition de ce bien. C'est ce qu'on appelle la technique de l'achat scindé qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. C'est la technique par laquelle, très généralement, c'est les parents qui vont acheter l'usufruit du bien et les enfants la nue propriété du bien. Donc scission du propriété usufruit. Alors j'imagine que si les deux le font, c'est qu'ils y trouvent tous les deux un intérêt, les parents et les enfants. Alors oui, euh, les parents, bah, ils ont l'usufruit, ils conservent donc la jouissance du bien. Si c'est une maison principale pour y vivre, ils peuvent y vivre. Si c'est une maison secondaire, ben, ils peuvent donc y aller, résider autant de temps qu'ils veulent. Si l'immeuble est loué en tant qu'usufruit, ils en ont revenu. Et comme l'usufruit a un réel droit réel sur le bien immeuble, on ne pourra pas les expulser. Ils ont un vrai droit qu'on ne peut pas leur prendre sur l'immeuble. Et les enfants, quant à eux, ben, ils ont déjà la contre-valeur de l'immeuble. Et donc au moment du décès des parents, ils ne devront, moyennant le respect de certaines conditions, pas payer de droits de succession, ce qui est toujours avantageux. Alors Ariane, ça, c'est le meilleur des, des deux mondes, si je puis dire. Euh, toutefois, j'imagine que le fisc est au courant de cette technique tout à fait légale d'achat scindé et j'imagine qu'il ausculte ça au scalpel avec éventuellement le risque que ce soit requalifié en donation déguisée. Tout à fait. C'est plus que l'administration fiscale, c'est même la loi qui présume en fait que quand on achète un immeuble en démembrement, donc en usufruit pour les parents et en propriété pour, pour les enfants que l'ensemble de l'immeuble va se trouver encore dans la succession et sera passible de droit de succession, sauf si on peut démontrer que les enfants ont réellement acquis eux-mêmes la nue propriété, qu'ils l'ont eux-mêmes financée et que donc cette acquisition de la nue propriété par les enfants ne déguise pas une libéralité, ne déguise pas une donation. Alors partons de deux principes. Un, optimiste, j'ai l'argent et je peux donc démontrer comment est-ce que ça se passe mais donc si l'enfant a déjà les moyens de financer euh, la, la nu-propriété, parce qu'il a déjà les sommes sur son compte en banque, il n'y a pas de problème. Au moment de l'acquisition de l'immeuble, il va payer les sommes et il va bien garder la preuve du virement par lequel c'est parti de son compte sur lequel il y avait les montants vers le notaire. Où il va payer sa part dans l'immeuble. Alors, deuxième cas, j'imagine que c'est le plus habituel, le, le plus fréquent, c'est celui où les enfants n'ont pas malheureusement les fonds pour acheter euh, la nue propriété. Effectivement, on rencontre régulièrement des enfants qui n'ont pas les moyens de financer euh, la nue propriété. Et donc, c'est généralement les parents qui vont donner l'argent aux enfants. Et à nouveau, pour bien garder cette preuve que c'est les enfants eux-mêmes qui vont financer l'acquisition, il faut que cette donation intervienne avant l'acquisition. De l'immeuble et que donc elle, soit, qu elle précède pour qu'on puisse de nouveau bien démontrer que ce sont les enfants qui, avec cet argent reçu, vont acquérir leur du propriété. Alors, Ariane, vous venez d'utiliser deux mots importants, en tout cas à mes oreilles, avant épreuve. preuve. Alors, avant, c'est quoi C'est un délai C'est trois ans, six mois, un an, j'en sais rien. Et la preuve, quelle forme de preuve Est-ce que je dois passer par un notaire ou pas, en tout cas si je suis un enfant Alors, avant l'acquisition immobilière, avant c'est la veille de l'acquisition. Si on est en Flandre, la donation doit être faite avant la passation de l'acte authentique d'achat, donc avant le fait de passer devant le notaire pour acquérir euh, l'immeuble. A l'inverse, si on est à Bruxelles ou en région Wallonne, la donation doit intervenir avant le paiement du prix de vente. Donc s'il y a un acompte qui est payé au moment du compromis, il faudra déjà que la donation intervienne avant la signature du compromis. Par contre, s'il n'y a pas d'acompte au compromis, la donation pourra intervenir avant euh, l'acte authentique d'achat. Comment est-ce qu'on prouve que cette donation est intervenue avant Il ne faut pas nécessairement aller devant un notaire pour faire cette donation euh, d'argent aux enfants. On peut faire sa part donc bancaire, et donc pas nécessairement enregistrer euh, la donation. Un virement bancaire. Un virement bancaire. Par contre, il faudra bien garder la preuve de ce virement bancaire, tant des parents vers les enfants que ensuite des enfants eux-mêmes de leur propre compte vers celui du notaire où vont payer leur part en une propriété dans l'immeuble acquis. Évidemment, si la donation n'a donc pas été enregistrée et qu'il y a un décès des parents dans les trois ans, la donation mobilière d'argent, elle, pourra être passible de droit de succession si on décède avant euh, le délai de trois ans. Alors, dernière question très rapide. Ariane, revenons vers le décès. Imaginons malheureusement que l'un ou les parents décèdent. Qu'est-ce qui se passe Quelle est la législation qui va prévaloir Est-ce que c'est celle où se trouve l'immeuble qui a été acheté alors non, ce n'est pas le lieu de l'immeuble qui compte, puisque toute cette technique a pour but finalement de calculer les droits de succession, qui soient dus ou pas dus. Et donc ça va être le lieu de résidence de l'usufruitier au moment de son décès, qui va déterminer l'isolation applicable. D'où le fait qu'au moment où on achète l'immeuble, on peut se trouver dans une résolution X et au moment du décès de l'usufruitier, est dans une autre région. Ce sera cette région, au moment du décès, qui va trouver à s'appliquer. Merci Ariane pour cet éclairage sur l'achat scindé. Merci encore. Merci Amit.